Bon, mais bonjour à, à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle rencontre Lundi d'ERES autour de Jean-Pierre Lebrun et de son dernier livre Je préférerais pas. Euh, alors, Jean-Pierre, tu es psychanalyste à Bruxelles, membre de l'association lacanienne internationale. Euh, nous nous connaissons depuis maintenant euh, longtemps, depuis 1997, où nous avons publié euh, ton livre, euh, pas Princesse parce qu'il y en avait un avant, mais en tout cas un livre qui a fait date euh, euh, et qui le fait toujours je pense, c'est « Un monde sans limite euh, ». Dans ce livre euh, que nous avons maintes fois réimprimé, repris en poche, euh, tu entamais une réflexion sur les conséquences de la mutation du lien social sur la subjectivité de chacun. Depuis, tu n'as cessé euh, de creuser ce sillon dans tes livres, euh, mais aussi à travers la collection Humus, publiée donc chez ERES, qui compte maintenant une quarantaine de titres. Euh, voilà, donc tu continues sur cette voie mais pour ce, ce nouveau livre qui nous rassemble ce soir tu as souhaité t'adresser à un plus large public euh, que, les seuls, que tes seuls confrères à psychanalystes euh, c'est pour ça que nous avons inscrit ce livre dans une série plutôt « question de société » Ce n'est pas donc un livre de psychanalyse stricto sensu, mais bien sûr, euh, la psychanalyse est quand même la base de ta construction, de, et donc tu as voulu transmettre euh, ce que la psychanalyse t'a appris, mais sur, avec d'autres modalités, euh, je pense, de, euh, de, de parole. Alors, pour commencer cette discussion, euh, je te propose de nous expliquer un peu le... pourquoi ce titre, « Je préférerais pas ». Oui, alors ben, ce titre évidemment fait allusion, comme je l'explique d'ailleurs, au texte euh, euh, Bartholby là, de Melville, où il y a justement la réponse de quelqu'un qui est engagé dans une étude notarial et qui prend une place telle euh, à force de dire à chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose, il répond très gentiment « je préférerais pas ». Et au total, euh, c'est lui qui finit par prendre le pouvoir dans l'étude notariée tellement il répond à chaque fois qu'il préférerait pas et tout le monde se trouve astreint à suivre euh, ce que lui décide. Alors, euh, je ne vais pas aller plus loin dans cette euh, explication-là, simplement, il faut lire cette nouvelle, elle est magnifique. Elle a d'ailleurs été très commentée, beaucoup commentée, mais il m'a semblé qu'elle était aussi euh, paradigmatique un peu de ce qui se, pouvait se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme nous sommes dans une, une évolution de société où tout le monde repère quand même qu'il y a un changement extrêmement important qui est en train de se passer et qu'il nous est important d'essayer de lire correctement, c'est-à-dire d'en voir les enjeux et d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Il me semble que ça résume très bien cette position où nous sommes passés de la contestation à la récusation. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait l'habitude, chez les jeunes particulièrement, chez les adolescents, et ça faisait partie de la, du parcours normal, on pourrait dire, d'un adolescent, que de contester, que de venir s'opposer, que de ne pas être d'accord avec ce qui circule, et ça c'était tout à fait euh, légitime dans la mesure où en ayant devant lui des interlocuteurs qui tenaient le coup, qui tenaient la place, qui acceptaient de l'occuper cette place, au risque d'ailleurs parfois de colère, de haine, de déclenchement de choses, mais il y avait du coup, la... ça aidait le jeune à se construire sa propre conception qu'il avait, et qui était chaque fois, comme c'est toujours pour tout le monde, chaque fois au singulier, à un, à un, par un. Eh bien, il y avait peut-être la chance, en se confrontant à d'autres, euh, s'il n'était pas bien sûr éteint par ses autres, mais il avait aussi la chance de pouvoir, euh, à force de euh, se, se confronter à, quel... à des gens qui tenaient la route, de pouvoir mieux affiner sa propre position. Aujourd'hui, il semble que ce soit plus, plus comme ça que ça fonctionne euh, et qu'on a plutôt affaire à des jeunes qui s'autorisent à récuser, c'est-à-dire non pas à contester un ordre établi, mais à dire que l'ordre établi ne les concerne pas et que la chose que, auquel ils seraient soumis, comme par exemple l'obligation scolaire, eh c'est une obligation qui ne les concerne pas. Et donc du coup, c'est beaucoup plus cette position de je préférerais pas qui finit par leur donner beaucoup de pouvoir, exactement comme dans la nouvelle, parce que du coup, ils ont un pouvoir tel que ils n'ont plus à se soumettre entre guillemets à ce qui fait la loi commune, dont d'ailleurs, par ailleurs, nous sommes en train de la modifier. Nous sommes dans une mutation anthropologique telle que elle change aujourd'hui. Euh, il n'y a plus question d'avoir la même loi pour tout le monde. On a plutôt l'impression que la bascule a opéré du côté de, en une trentaine, quarantaine d'années, du côté de prévalence d'abord au singulier, prévalence à la singularité d'un chacun, ce qui mmh. en soi est positif, évidemment, bien sûr, sauf que euh, aujourd'hui, on dirait que cette prévalence de la singularité d'un chacun ne fait plus référence à une loi commune, Elle est plutôt, la loi commune est plutôt devenue préférence à chacun. Et donc, du coup, il y a une sorte de, de conflictualité entre l'individu, sa singularité ou sa particularité, et une loi commune qui n'est plus tout à fait euh, en dialectique. Et ça, ça pose, je trouve, d'énormes questions. Et c'est pour ça que j'ai, comme tu viens de le dire gentiment, et je remercie d'ailleurs les éditions RS d'avoir contribué à publier ce texte comme ça, parce que c'est ça qui vient, moi, m'intéresser de sortir du milieu analytique, parce que la chose aujourd'hui prend une telle importance, devient de plus en plus manifeste, comme quoi, par exemple, l'idéologie de ce qu'on appelle l'autodétermination la, de l'enfant, que ça finit par avoir eu des conséquences extrêmement importantes sur l'éducation, sur la façon dont la psyché s'organise, se construit pour chaque enfant. Et ça, ça finit par du coup arriver à ce que nous nous retrouvons avec une série de sujets aujourd'hui qui ont des difficultés liées à ce que cette imprégnation de ce qui était nécessaire n'est plus présente et qu'ils ont la légitimité de pouvoir dire « je ne préférerais pas ». Et leur donc, dit, la pouvoir, possibilité ouais. de dire que euh, grandir, ça ne les intéresse pas, en fait. D'une certaine façon, ça équivaut à cela, effectivement. C'est pour ça que mmh. je dis « grandir est-il encore à l'ordre du jour ?» Parce que je crois que, et ce n'est pas délibéré, ce n'est pas quelque chose qui a été voulu comme cela, au contraire. On a compté, par exemple, sur l'autonomie euh, spontanée des gens qui sont capables de mettre leurs propres lois. Euh, et c'est vrai que c'est ce qu'on devrait espérer, mais manifestement, ce n'est pas ce qui se passe quand on n'a pas été préparé à intégrer la loi générale, la loi de tous, dans son enfance ou dans ses premiers moments de son histoire. Et eh bien, après, elle est très difficile à supporter cette autorité-là, justement, qui va venir dire quelque chose. Et ça provoque des individus qui, précisément, à ce moment-là, ne, ne supportent plus qu'il y ait cette autorité. Et ça provoque aussi des gens qui doivent aller occuper ces places d'autorité qui sont incontournables, on ne sait pas penser à un monde collectif s'il n'y a pas un minimum d'organisation, eh les gens qui doivent aujourd'hui les occuper sont en grande difficulté, parce qu'on voit bien qu'on ne trouve plus des gens pour les occuper, ces places, ou bien ceux qui les occupent sont très mis à mal, mis à mal au-delà de leur... De ce qu'ils sont capables de, de devoir supporter pour occuper la place Enfin, c'est tout le système qui est en train de se bousculer. Et c'est vrai que j'ai, moi, l'impression, et c'est pour ça que j'ai soutenu cet ouvrage-là, que j'espère avoir rendu accessible à tout le monde, en m'aidant d'ailleurs de quelqu'un pour le faire, que je remercie ici beaucoup, d'ailleurs en passant, c'est Daniel Laroche, quelqu'un qui est plutôt romaniste et qui a travaillé et a contribué à rendre ce livre lisible, mais afin de faire entendre un peu à tout le monde, tout qui s'intéresse à l'évolution du monde aujourd'hui, que peut-être bien que nous sommes la première société qui, sans le vouloir, sans le, sans le décider de manière euh, péremptoire, aucunement, mais ne met plus au programme qu'un enfant doit grandir, c'est-à-dire qu'il y a un trajet pour tout enfant, et figurez-vous que ce trajet est plutôt long, parce qu'en général, ça met entre le tiers et le quart d'une vie, pour passer d'un enfant infance, non parlant, comme il arrive, capacité de parler, en général, sauf accident physiologique, tout enfant l'a sa capacité, mais pas nécessairement ayant la capacité de s'énoncer à son nom propre. Or, c'est à ça que l'on doit arriver. On passe d'un enfant qui ne parle pas, à un enfant qui use du langage, bien sûr, mais qui en plus est capable de s'énoncer en son nom propre, en respectant les autres, et en même temps en soutenant sa singularité, ce qui serait, je trouve, le modèle tout à fait euh, euh, heureux. Eh bien, aujourd'hui, on dirait que l'évolution a été telle, la remise en question de l'autorité euh, telle qu'elle fonctionnait hier a été tellement puissante, et elle, pour une certaine... Légitimité d'ailleurs qu'elle a de, de faire ce changement, eh bien, du coup, le grandir n'est plus au programme. En tout cas, on ne voit plus très bien qui sont les, les gens qui, qui acceptent de supporter euh, qu'il y a des choses qu'il faut assumer et qu'on ne peut pas y couper et que ça fait partie de la donne. Euh, tout comme ça ailleurs, tout enfant qui ne peut pas décider spontanément de qui sont ses parents, de quelle langue il parle quand il est quand il, il commence à parler, tout ça, c'est des choses qui font partie de la donne avec laquelle il va devoir faire et qui supposent précisément ce trajet de grandir psychiquement, pour le dire simplement, dont on se demande si aujourd'hui c'est encore mis au programme précisément. Oui tu parles dans ton livre, en fait, tu développes notamment euh, de, euh, les trois grandes lois que tu dis non écrites qui permettent à l'enfant de grandir. Mmh. Qui, est, euh, qui sont l'autorité, l'altérité et l'antériorité. Oui, parce que tu veux en que... euh, mmh. dire. Euh, oui, en fait, tu as commencé déjà. Tu hein, les... par parler de l'autorité. Oui. Alors, mmh. je crois que, voilà, ça veut dire que chaque enfant, contrairement à ce que l'on fait parfois circuler aujourd'hui, n'est pas capable spontanément d'avoir accès euh, à, au travail qu'il doit faire n'est pas capable d'avoir spontanément accès à lui-même. Il faut qu'il fasse un travail pour se faire. Et pour ça, il faut qu'il accepte effectivement ces trois choses, ces trois A, comme je les appelle. L'autorité, parce que j'ai parlé tout à l'heure, l'autorité, je ne vais pas dire par là un quelconque autoritarisme, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire l'autorité, c'est-à-dire quelque chose qui est symbolique et qui fait que, par exemple, ce n'est pas lui qui va penser qu'il invente la langue qu'il parle. Elle lui vient d'ailleurs et elle a ses exigences. On ne dit pas les choses n'importe comment. On doit se soumettre à une langue précise. Tout ça, c'est déjà quelque chose qui vient indiquer qu'il y a une autorité sans auteur, en l'occurrence, euh, qui est là, euh, qui, à laquelle il faut qu'il consente. Faute de quoi, euh, il ne pourra pas parler ou il n'y arrivera pas justement à faire ce trajet qu'on a évoqué tout à l'heure. La même chose vaut pour l'antériorité puisque l'antériorité, ça me sidère assez d'ailleurs souvent, c'est qu'aujourd'hui, hier, nous avions la tradition qui transmettait les choses. Mais aujourd'hui, justement, la bascule du monde est telle que cette tradition ne fonctionne plus de la même façon, et elle n'est plus transmise. Et du coup, on peut laisser penser que l'enfant se trouve dans une position où il ne pourrait ne pas avoir avant lui des autres qui l'ont précédé. Or, pourtant, c'est un fait incontournable chaque enfant a avant lui une génération qui qu l'a précédée et la question de l'altérité est aussi importante à identifier parce que j'aime bien ce que dit François Julien de cela lorsqu'il explique que l'altérité ça se pense à partir de l'autre tandis que la différence, sur à quoi aujourd'hui nous tenons beaucoup, ça se pense à partir de soi-même et bien l'altérité à partir de l'autre ça veut donc dire que ça doit être inscrit dans la tête de l'enfant, que l'altérité, c'est à partir de là qu'il s'est construit. Et nous en avons la preuve toute simple, mais évidente, à tel point qu'on se demande comment on peut faire pour aujourd'hui oublier ça, c'est qu'il y a des parents avant lui, précisément. Il y a donc des autres qui l'ont précédé. Et le travail qu'il aura à faire pour grandir, c'est d'abord de consentir à s'aliéner un peu, dans les autres qui le construisent, et en même temps à devoir faire un travail pour se séparer de l'autre. Et dans ce contexte-là, évidemment, la mère est quelque chose dont il s'agit de s'éloigner, c'est comme ça dans toutes les, dans toutes les, les sociétés du monde, c'est pour ça que ça rejoint le fameux interdit de l'inceste d'ailleurs. La mère, il y a à s'en à son, à son éloigner pour prendre sa place dans le social, ce qui demande souvent d'être soutenu par quelqu'un ou quelques-uns qui viennent donner un coup de main à cette opération. Eh bien, ça, c'est une opération qui, aujourd'hui, a l'air d'être oubliée, où on ne parle plus beaucoup. Et donc, du coup, la question de l'altérité se trouve non pas, comment dirais-je ça, non pas interdite, c'est pas ça, mais elle ne se trouve presque plus inscrite dans la tête de, de celui qui est construit aujourd'hui, bien souvent. Le sens de l'autre, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles nous assistons parfois à des, à des débats et à des interlocutions violentes, alors qu'elles devraient être plutôt rationnellement établies, ce que j'appelle la discussion qui n'est pas agonistique, qui n'est pas antagoniste tout le temps. Eh bien, une discussion argumentée aujourd'hui est très difficile à rencontrer, parce que précisément… C'est un enfant qui souvent n'a pas dû se confronter à l'altérité et estime que c'est à partir de lui que le monde se crée, sans même le vouloir, sans le savoir. Mais ça a un, comme inscrit en lui quelque chose qu il est, dont, il est, dont il a difficile, donc qui lui est très difficile de se départir. Donc, ce sont pour moi trois indices très clairs de ce qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on ne donne pas sa place légitime à ce qui reste incontournable, irréductible, à savoir l'altérité, l'autorité et l'antériorité. Est-ce euh, que tu peux donner des exemples de manifestations que tu peux constater dans ton cabinet ou ailleurs, de, de ce qui ne fonctionne plus vraiment et de ce qu'on doit trouver euh, pour euh, enfin, tout, tout le travail qu'on doit faire pour justement euh, faire oui. ces... je pense que j'ai repris ça au moment où je parle du risque du surmaternel oui. c'est à dire qu'au fond euh, le danger actuel me semble-t-il et d'ailleurs il est rendu très effectif par toute une série de discours aujourd'hui qui sont de l'ordre d'une part de promotionner euh, L'auto-organisation euh, de l'enfant spontané, enfin, ça c'est une première chose, et deuxièmement, de sans arrêt valoriser la dimension positive et ne faire que valoriser le positif, à tel point d'ailleurs que, comme vous le savez, euh, mettre au coin actuellement va devenir quelque chose d'interdit euh, par la Commission européenne, <rire> ce qui est assez drôle, parce que c'est vraiment comme si euh, on ne pouvait plus penser. Que l'individu, bien sûr, il a besoin d'être aidé, appuyé par ceux qui l'entourent, ça c'est évident, mais en même temps, il faut qu'il se confronte à une certaine solitude. Il faut qu'il se confronte à cette possibilité de parler, de s'énoncer, pour se dire lui, seul. Et là, il n'aura pas l'appui. Il faudra qu'il fasse sans l'appui. Donc, c'est en ce sens-là qu'on a aujourd'hui pas mal de de situations qu'on en voit où l'enfant, au contraire, est tellement survalorisé. Ça se retrouve beaucoup dans les écoles, d'ailleurs, euh, qui ont de grandes difficultés avec cela parce que la famille ne fonctionne plus selon le modèle d'hier, elle ne fonctionne plus comme, étant, comme préparant la grande société. C'est comme ça qu'on la situe habituellement. Aujourd'hui, elle est plutôt... Penser très souvent comme le cocon, comme l'endroit où on va retrouver une relation interpersonnelle la plus positive possible pour qu'elle euh, arrive à, à trouver sa voie et à donner une assurance de soi à l'enfant, ce qui est une fausse évidence. L'assurance de soi de l'enfant ne tient pas du tout à la façon dont on l'a soutenu seulement, elle tient aussi à la façon dont il a assumé, lui, la solitude. C'est là aussi que ça va se trouver, l'assurance en soi. Et précisément... Tout le monde ne sait pas le faire aujourd'hui. De, en moins en moins, de plus en plus de gens viennent se plaignant de ce qu'ils ne savent plus très bien ce qu'ils désirent, où ils en sont, comment ça marche, qu'est-ce qu'il en est, comme s'ils n'avaient pas dans leurs outils psychiques de quoi faire face à ce que la réalité de l'être humain exige. C'est-à-dire, euh, tout ça, c'est lié à ce que nous sommes des êtres de parole. Et ce sont cette, ce cette caractéristique-là qui est quelque chose qu'il nous faut tous euh, nécessairement euh, intégrer. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est comme non plus pris au programme parce que le seul la seule fait de rappeler qu'il y a de la limite, qu'il y a de la négativité, qu'il y a une fonction qui consiste à ne pas seulement devoir aimer l'enfant, mais aussi pouvoir... L'aimer sous condition, cette définition que je prends aussi, c'est que l'enfant ne doit pas être aimé sans condition seulement. Il le faut, il le faut. Et habituellement, hier, c'était plutôt la tâche de la mère à qui ça revenait, et la tâche du père était plutôt d'aimer sous condition. Aujourd'hui, ce n'est plus différencié comme ça, mais les deux amours sont toujours nécessaires. L'amour sans condition est toujours nécessaire parce que c'est ça, à partir de là, que l'enfant se constitue évidemment comme entité euh, singulière à lui, mais aussi sous condition, c'est-à-dire sous condition d'intégrer précisément ce que grandir exige et ce qui va lui permettre de devenir un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui donnera sa place à l'altérité de l'autre, dans les échanges, et qui, s'il veut avoir raison, va essayer de l'argumenter le mieux possible, parce qu'il a lui-même suivi son, son idée, son trajet, qu'il a élaboré, que sais-je. C'est ces éléments-là que l'on voit aujourd'hui, souvent mis à mal. On voit aujourd'hui, par exemple, des, des pédiatres, même, puisque j'ai eu côte de ça récemment dans la région de Grenoble, je crois, que des pédiatres veulent absolument favoriser l'allaitement sans limite. Bon. Mais ça n'est pas quelque chose qui aide l'enfant à long terme. Ça, je suis profondément net là-dessus. Ce n'est pas possible. On n'a pas intérêt à laisser un enfant entièrement pouvoir continuer à, à s'allaiter se, au sein de sa mère sans qu'il y ait de limite à mettre. De nouveau, c'est ça. C'est la version de la limite. C'est pour ça que le monde sans limite... Je l'ai rappelé tout à l'heure, était déjà ça parce que je voyais se profiler il y a 40 ans et je ne me suis pas trompé là-dessus d'ailleurs. Je voyais se profiler le fait que on allait vers une sorte de, on allait profiter de ce qu'on était capable aujourd'hui, grâce à la science entre autres, de remettre en question la façon dont le monde s'organisait selon une pyramide religieuse patriarcale. On peut l'appeler de plusieurs façons, peu importe. Mais en tout cas, on était capable d'ébranler ce monde-là. Et à juste titre, parce qu'il euh, il, il imposait à tout le monde euh, d'avoir la même tête, en quelque sorte. Or, ça, c'est quelque chose qui, justement, aujourd'hui, est remis en cause. C'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même que le sujet intègre qu'il y ait euh, cette euh, condition sociale qui lui permettent de reconnaître de nouveau altérité, autorité et antériorité, faute de quoi il ne sera pas capable d'arriver à, à se produire en citoyen. C'est bon pour faire des consommateurs, ça oui, mais ce n'est pas bon pour faire des citoyens, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'échanger avec l'autre. On voit ça dans les classes, par exemple. Les, les élèves, les enseignants, par exemple, disent très souvent que. Dès qu'un élève, aujourd'hui, doit s'affirmer, s'afficher, mais qu'il doit aussi le faire d'une telle façon que ça peut entrer en contradiction, en discussion avec les autres collègues de sa classe, eh bien, c'est parfois pas possible, parfois pas possible, comme s'il était désormais, comme s'il pouvait s'assurer du seul fait de, de, son, de sa pensée à lui, que du coup, euh, elle était... Euh, on pourrait dire, euh, narcissiquement identitaire, au point que euh, si on la remet en question, euh, le sujet est complètement euh, effondré ou remis en question. Alors que non, ça fait partie de la zone, de devoir se confronter à l'opinion des autres qui ne sont pas la même que la mienne. Donc, vous voyez, en tout, tout ce travail, alors c'est un moment, je trouve, pour moi important aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait ce, ce que j'ai appelé d'ailleurs dans le livre un, un lancement d'alerte. Oui, c'est ça. Parce que, mm -hmm. Je crois qu'il y a, euh, pour le moment, une, euh, on est à un moment césure, on est à un moment important. On a fait aboutir tout un système jusqu'à quelque chose et il y a deux solutions. Euh, soit on croit qu'en continuant à aller plus loin dans cette voie-là, on va régler les questions. Et moi, je trouve que là, c'est une erreur parce qu'on est en train de, du coup, de masquer, d'étouffer de, véritablement ce qui, ce qui permettrait de sortir de l'impasse, ou bien alors on estime qu'on a été un petit peu trop loin, si on veut dire, dans le, cette façon de faire, et qu'il s'agit de redonner de la place à la collectivité, pas seulement comme telle à la collectivité, mais à la collectivité dans la tête de chaque enfant, qu'on le prépare à supporter l'altérité, justement. Et ça, c'est à mon avis, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, et c'est très, très embêtant parce que je crois qu'on est à un moment où le politique, par exemple, lui-même est en difficulté avec cela parce qu'il ne se rend pas compte d'en de, préconisant ou en soutenant certaines positions, il enterrine justement le fait de pouvoir se passer de toutes limites. On a toute une série de questions comme ça qui viennent finalement, qui, sont, qui amènent... Qui amène toute une psychiatrie même aujourd'hui à être en grande difficulté. Euh, la psychiatrie telle qu'on la concevait hier, bien sûr, elle a des, il faut une changements qui sont importants à lui apporter, et ça c'est évident. Mais en même temps, euh, de croire qu'elle va uniquement pouvoir se régler sur des étiquettes ou sur des produits pharmaceutiques ou des choses comme ça, c'est vraiment d'un simplisme fou donc ça pose même la fameuse question de, de la santé mentale comme vous savez qui est, qui est reprise par l'OMS et qui est considérée comme un état de complet bien-être psychique, social et corporel enfin, bon, c'est tout à fait quelque chose de, de simpliste parce que le propre de l'être humain c'est qu'il manque toujours moi je donne comme définition d'une santé mentale la santé mentale de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable de savoir y faire avec son manque. Parce que nous sommes tous, de toute façon, manquants. Alors, ce n'est pas la même chose de mettre ça au programme ou de mettre au programme qu'une fois arrivé à l'état de complet bien-être. Donc, ah c'est tout, tout, tout le système qui est en train de basculer d'une façon euh, qui n'est pas sans lien, je le dis aussi dans le livre, à mon avis, même si je ne sais pas le résumer comme ça, ce ne serait pas possible, et qui n'est pas sans lien avec le néolibéralisme. C'est-à-dire aussi qu'il, plutôt que de reconnaître que l'être humain est un être profondément d'abord manquant, pour lequel l'objet justement manque, eh bien aujourd'hui, à force de produire des objets de plus en plus capables de nous satisfaire, on est en train de pousser la pédale inverse, si on veut dire, comme ça, dans l'autre sens. Donc, de nouveau, tout ça est en train de, de, nous, de, nous, comment, de nous influencer de plus en plus profondément et je crois que nous sommes aujourd'hui face à l'émergence d'une façon de transmettre ou de ne pas transmettre ce qui était à transmettre, qui date depuis une quarantaine d'années et qui produit toute une série de symptômes nouveaux, inattendus, inédits, euh, qui vont euh, aussi bien sur l'incapacité de supporter l'angoisse d'y faire face que, que les phobies, les phobies sociales très nombreuses, très importantes aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas développer tout ça, mais ce sont vraiment à la fois des symptômes différents et aussi sans doute des manières différentes de devoir y faire face. Donc, nous avons un énorme travail. On est à un moment donné bien précis et ce petit livre, à mon avis, n'a d'autres prétentions. Mais enfin, en même temps, c'en est une, qui est d'informer oui. les gens de cela et de ne pas les laisser, euh, laisser euh, comment dirais-je, euh, euh, sous, la, sous la férule des idéologies ambiantes, très puissantes par ailleurs, et qui laissent croire, par exemple, à ce fameux concept qui aujourd'hui euh, fait des ravages d'autodétermination de l'enfant. Bon. Rien que ça, c'est quelque chose qui mérite, je trouve, une énorme discussion. Qu'est-ce qu'il en est cette de cette autodétermination de l'enfant Ça n'est pas faux, mais ce pas, euh, spontané, ça, ne, ça ne peut pas équivaloir spontanément à la reconnaissance que l'enfant saurait en naissant ce qu'il va devenir, ce qu'il doit faire, etc. Il pas un, ce n'est pas un animal qui a un instinct, un enfant. C'est un non-parlant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment n'a pas, euh, pas encore accès à une parole, mais c'est ça qui le caractérise. Et la parole fait que du coup, l'instinct, justement, il n'y en a plus. Donc, euh, c'est bien là que nous sommes tous en train de, de passer nos soirées même ici, comme aujourd'hui, à essayer de, de faire un petit peu moins mal les choses. Bon. Donc, euh, voilà le grand, les grandes lignes de ce que j'espère que ce petit livre pourra faire entendre à quelqu'un qui, malgré tout, c'est pour ça que c'est vrai que pas, je n'appelle pas ça un livre de psychanalyse parce que, ça ne concerne pas directement la psychanalyse, mais c'est plutôt le, le fait de se rendre compte que là-dessus, la psychanalyse a apporté des choses depuis qu'elle existe, tout à fait importantes, qui ont organisé l'entier remaniement de la psychiatrie, qui lui ont permis de trouver un appui pour essayer de… parce que toute la psychanalyse, c'est aussi à l'origine des thérapies systémiques, c'est à l'origine de plein de choses. Et il y a plein de gens qui s'y sont référés pendant des générations. Et maintenant, voilà que tout à coup, elle est mise très à mal parce qu'elle n'entre absolument pas dans l'idéologie ambiante. Elle n'est pas du tout compatible avec ce que l'on nous dit, c'est-à-dire ce que l'on veut d'office à trouver. Dès qu'il y a problème, il faut solution. Enfin, toutes ces, ces manières-là de fonctionner ne sont pas… Et ça va très loin. Quand on y réfléchit, ça va très, très loin. Ça peut aller très, très loin. Donc, je crois qu'il est vraiment temps que ceux qui le souhaitent se ressaisissent un peu pour ne pas adhérer à l'opinion générale idéologiquement forte et qui est en train de nous organiser l'existence et qui risque de nous amener de plus en plus de problèmes, si on n'y fait pas attention, et je crois qu'on est déjà un peu là, parce qu'il n'y a personne qui va dire « j'imagine que pour le moment nous sommes tout à fait satisfaits de ce que nous avons produit comme évolution de notre monde ». Bon, voilà. Bon, mais je crois que tu as fait une, euh, enfin, tu as bien introduit le propos de ton livre qui, que tu as vraiment conçu comme une alerte, effectivement, oui. euh, à destination de, des pédagogues, des enseignants, des éducateurs, oui. enfin des de, parents, de, de, non, même des, des parents, aussi. Des parents aussi. Même oui, aussi. Oui, oui, des parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, je vais encore dire ça parce que ça me semble quand même important, les parents sont en grande difficulté. Oui. Il ne faut pas seulement les accuser d'être des missionnaires. Ils sont délégitimés comme parents dans le versant négativité, dans le versant amour sous condition. Ils n'ont plus la légitimité pour faire ça. Ils cherchent en tout cas d'où elle doit leur venir. Alors, heureusement, pas mal de parents l'ont encore à cause de leur propre histoire. Ça, ça c'est tout à fait compatible. Mais, mais avant, il y avait une sorte d'unité là-dessus. Maintenant, plus. Donc, il y a pas mal de parents qui se retrouvent en grande difficulté pour savoir affronter à la fois les nouveautés proposées à leurs enfants, que ce soit le numérique et tout ce qu'on peut entendre là-dessus, et en même temps, de devoir rappeler hein, qu'il y a des limites à mettre. Ce n'est pas du tout simple comme parent de faire ça, parce qu'il faut qu'il aille chercher où le parent qui fait ça. Son... Il ne peut pas aller le chercher chez le voisin, hein. ce n'est plus le voisin qui va lui donner son repère. Donc, c'est son propre à lui. Donc, qui veut dire qu'aujourd'hui, être parent, ça demande de s'engager d'une manière qui est bien plus importante et déterminante qu'auparavant. Rien que pour ça, c'est aussi important qu'ils se rendent compte de ce qu'on ne peut pas miser que sur la positivité et que sur l'amour sans condition. Ben moi, je vous propose d'intervenir de, de, dans le débat avec Jean-Pierre Lebrun, de poser vos questions ou vos remarques, Soit en levant la main euh, avec le, le petit système là de Zoom, soit en posant vos questions sur le chat. Hein. Alors, il y a voilà. des questions déjà sur le chat, là, je vois une en tout cas. Oui, voilà, de Martine, euh, oui. si tu veux. Ah oui, vous avez évoqué le politique qui prend des décisions qui favorisent le manque de limites actuelles. Pouvez-vous en dire plus ou nous donner des exemples mais je pense que la difficulté du politique, aujourd'hui, c'est d'assumer de ne pas être seulement ce qui doit satisfaire le dit citoyen individu. Et donc, évidemment, il y a des tas de choses qui sont négatives, qui vont devoir être amenées de manière négative. Moi, ça me questionne beaucoup, par exemple, quand... Je ne vais pas développer beaucoup ici cette affaire du transgenre, parce que du coup, on va encore... On peut, on peut l'évoquer, hein, c'est pas ça. Enfin, quand M. Blanquer, en France, avait accepté tout à coup de ce qu'un enfant qui aille à l'école avait le droit en toute euh, légitimité de revendiquer qu'on l'appelle comme il le souhaitait, lui, euh, c'est quelque chose, où je trouve que c'est une démission du politique hein, qui ne tient plus sa place de pouvoir dire non, il y a des, des usages symboliques, on peut les changer, on peut les transformer éventuellement, il faut voir comment mais sûrement pas sur le seul fait du vœu d'un enfant. Voilà comment on, on, on donne un surpouvoir à l'enfant et comment, du coup, on lui permet de se mettre dans cette position de « je préférerais pas » avec toute la légitimité qui s'ensuit. Hein. Donc, c'est là-dessus que le politique, de manière générale aujourd'hui, est de plus en plus mis à mal. Alors, il n'est pas mis à mal de la même façon en Belgique qu'en France, je ne vais pas développer ça, mais ça me semble assez évident, n'empêche que des deux côtés, les, le politique est mis à mal parce qu'il ne sait plus d'où il va aller chercher la légitimité qu'il va devoir avoir pour se soutenir, lui, de, capable de dire non, de, de mettre des limites. Mais s'il met des limites, il risque de ne pas être accepté à cet endroit-là, comme si aujourd'hui les gens n'avaient plus le, la perception que la tâche du politique, qu'on peut toujours discréditer évidemment. Mais la tâche des gens qui, qui font ça, de le, qui font comme métier de faire de la politique ou du politique, de soutenir la cité au niveau collectif, eh bien, il faut, faut qu'ils aient la possibilité d'occuper cette place et qu'ils ne soient pas soumis uniquement euh, à, aux élections, pas sur le mode de l'élection, c'est-à-dire 4-5 ans, admettons, mais sur un mode d'immédiateté qui est de plus en plus revendiqué aujourd'hui, Une réponse immédiate à donner au problème. Voilà un exemple pour moi. Alors oui, quelqu'un dit que je vais à contre-courant du bien, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors euh, je ne sais pas le dire autrement, mais je ne fais rien, je n'ai pas l'intention de, de convertir qui que ce soit. Je veux simplement témoigner de ce qu'un demi-siècle de pratique clinique m'a quand même appris, et que dans ces conditions-là, j'ai au moins, je m'estime désormais. Euh, le droit non seulement, mais aussi le devoir de dire comment je vois les choses, très simplement, hein, et d'essayer de le faire entendre euh, à partir du moment. Parce que je constate aussi quelque chose de très compliqué, c'est que nous sommes, les gens aujourd'hui, il y a une grande majorité silencieuse, mais qui est intimidée, qui risque d'être tout à fait mise au silence par intimidation, par crainte d'être intimidation. Un exemple encore récent là dont on parle ces jours-ci, à propos du film de Valérie, euh, euh, comment s'appelle Oui, euh, Brunet-Tedeschi, là, ah oui, les des Amandiers, Amandiers. sur les Amandiers, euh, sur le théâtre des Amandiers, c est, c est la mort sociale décrétée aujourd'hui par Internet est redoutable. C'est redoutable. Euh, Ce n'est pas pour rien que quelqu'un euh, a évoqué euh, l'échafaud et la pratique de la terreur en France à la suite de la Révolution française. Parce qu'on est capable aujourd'hui de, euh, de devoir supporter une mort sociale parce qu'on n'est pas d'accord avec des, certaines choses qui se disent. Euh, vous savez bien que Caroline Lachef, là et Céline Masson, qui ont écrit un livre sur le transgenre tout à fait correct, j'ai envie de dire, parce qu'ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec les pratiques. Mais il ne s'agit pas de venir grimper au créneau et de montrer.. Enfin, ben, ils se sont retrouvés euh, à devoir être euh, éjectés, là en Belgique même, c'est même en Belgique que c'est arrivé. On a jeté à la figure des, de la litière pour chat et des défécations du de cas, euh, bon, des, des, des façons de faire qui sont, mais, mais vraiment, hein, Mais où, où, où allons-nous dans, dans la possibilité de pouvoir encore dire ce que l'on pense Alors, on ne dit rien, on a peur d'être considéré comme ringard, réactionnaire, euh, euh, d'extrême droite, parce qu'on ne se gêne pas, hein, à pas de choses, si on va même pour qualifier de nazi, on a peur de toutes ces appellations-là, donc on se tait. Mais il faut savoir que si tout le monde se tait, alors du coup, ça pose problème. Parce qu'on laisse en même temps, on se fait complice à notre insu, sans le vouloir, de tous ceux qui, de l'idéologie actuelle, qui est en train de vouloir euh, se débarrasser euh, de tout ce qui fait euh, loi, contrainte, euh, négativité, tout ce que j'ai pu dire rapidement, et qui vient donner comme ça un statut à l'enfant, mirobolant de quelqu'un qui n'aurait plus à devoir faire ce travail de se séparer de ses premiers autres et d'arriver à trouver sa voie propre. Oui. Donc c'est un danger aujourd'hui, c'est qu'on se taise trop, c'est qu'on ne dise plus ce qu'on pense, on n'ose plus le dire, en tout cas on le dit peut-être en privé, mais on ne le dira pas en public, et c'est vrai que vous risquez ça, vous risquez une mort sociale, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça implique de faire ça Enfin, c'est pas ça. là, ça ça en tout cas, ça mine profondément les possibilités d'une démocratie. Hein. Moi, je vous avoue que j'y tiens beaucoup personnellement, parce que chaque fois qu'il y a, chaque fois, on a toujours dit que la psychanalyse démocratie, ça se tenait. Effectivement, chaque fois qu'il n'y a plus de démocratie, la psychanalyse disparaît. Parce que Il ne faut pas oublier que la psychanalyse est venue aider à se débarrasser de l'éducation autoritaire autoritariste, du début qui était encore en vogue au début du siècle, du XXe siècle, quand Freud a déterminé la psychanalyse. Elle est venue aider à mettre cette éducation-là en brèche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à l'éducation autoritaire, nous avons affaire à l'éducation cool. Bon, ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, la, la structuration devient à charge des adultes comme... Euh, une, plus qu'auparavant, parce que là, vraiment, c'est la façon dont on va aider ou soutenir ou accompagner un enfant, mais pas seulement pour l'accompagner dans ce qu'il aille dans le sens qu'il a envie, mais l'accompagner en lui montrant les réalités avec lesquelles il faut qu'il fasse, et non pas à se contenter de pouvoir, comme ça, d'un coup, dénier la réalité. Par exemple, la réalité anatomique. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu qu qui nous autorise à faire ça aujourd'hui, de dénier une réalité voilà toute une série de questions qui, effectivement, vont à contre-courant. Je suis d'accord. Mais en même temps, euh, alors vous ajoutez, à juste titre, madame ou monsieur qui me dit ça, je ne sais pas, qui s'installe petit à petit comme une norme. Ça aussi, c'est vrai. C'est qu'on a, on, on a vraiment lutté, on a voulu lutter contre la norme, contre une normativation abusive. Et je crois que ce n'est pas tout à fait faux. Le problème, c'est qu'on est en train de remplacer la norme d'hier par une autre qui ne sera pas moins abusive. Hein. Elle sera d'autant plus féroce, celle-là, parce qu'elle ne se repérera même pas comme symbolique. Elle sera purement et simplement réelle. C'est-à-dire que là, c'est est la porte ouverte à la barbarie. Euh, Jean-Pierre, il <rire> y a Fanny Cohen qui voudrait intervenir. Oui. Allez-y, euh, madame Cohen. Il faut mettre votre micro. Oui. Merci, bonsoir, merci pour tout ce que vous nous dites là, qui est toujours aussi intéressant. Euh, J'avais deux, deux points comme ça. La première chose, c'est que, bon, c'est moi qui ai parlé de la démission des adultes, mais je ne parlais pas de tous les adultes, hein. Mais je me dis qu'il y a des, il y a aussi une façon de, de, de, de pousser, enfin, de pousser à ce que les enfants soi-disant s'autodéterminent. C'est aussi une façon de baisser les bras. Et je pense oui, qu'il y a des adultes que ça arrange. Je pense que le politique, ça l'arrange aussi. Bon, ça, c'est une position peut-être idéologique de le dire, de le dire comme ça. Mais euh, ça permet de rendre les, les parents se, les parents seuls responsables concernant les actes et, les, et le devenir de leurs enfants. Je pense que ça c'est quelque chose d'important. Je pense que les parents et les enfants sont extrêmement maltraités dans la société dans laquelle on vit euh, et qu'on l'entend parce qu'effectivement les, les parents cherchent à être aidés et cherchent des limites. Moi, je pense à des consultations où j'entends euh, je mais dites-moi docteur, quand elle me claque la porte au nez à quatre ans en me disant « c'est moi qui décide », comment lui faire comprendre que je suis sa mère donc, on voit, enfin, c'est des choses banales qui ont été banales un temps, si vous voulez, mais qui prennent beaucoup d'importance maintenant. Et je voulais juste évoquer un certain point, j'espère ne pas me tromper. Je crois qu'il a beaucoup été question de, du respect de l'intimité des enfants très récemment, et je crois que le défenseur des droits, euh, qui est quelqu'un vraiment de très bien, on a fait tout un. Il y a eu tout un travail autour de ça, mais moi je me suis posé la question de savoir ce qu'était l'intimité des enfants et à partir de quel âge. C'est-à-dire à partir de quel âge. Euh, un enfant peut, euh, je veux dire, euh, tenir ses parents totalement à l'écart, et d'ailleurs est-ce possible, de ce qu'il fait, par exemple si vous voulez, il n'est pas question d'aller lire le journal intime de sa fille, mais euh, c'est important qu'il y ait aussi, euh, c'est comme s'il ne pouvait pas y avoir de la confiance entre les adultes et les enfants, et que les enfants avaient à protéger quelque chose comme ça, de leur intimité qui prend, je trouve, une place de plus en plus importante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, pas directement, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. À la fois, quand vous rappelez qu'il y a des parents démissionnaires, des la lecture que je fais, moi, n'exclut pas qu'il y a effectivement des parents démissionnaires. C'est-à-dire qu'il y a des parents, mais on peut l'entendre, la démission comme une sorte d'emblée de, euh, catastrophe, si on veut dire comme ça, parce qu'il lâche tout. C'est aussi peut-être bien parce que chacun n'a pas la possibilité, comme parent, de soutenir, de pouvoir supporter la haine de son enfant. Tout à fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, parce que c'est ça, il faut la supporter, la haine de son enfant. Oui, tout à fait. Elle a le droit d'émerger. Elle a aussi le devoir de se transformer en autre chose que de la destruction. Hein? Voilà. Bon. Mais elle a le droit d'émerger. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'insiste beaucoup toujours sur le fait qu'on ne se rend pas compte à quel point le fait d'être un être parlant comme l'est l'enfant le confronte très vite. Euh, la fameuse, euh, le fameux système où, où l'enfant dans sa chaise là, il jette l'objet mmh. de côté, et puis vous allez ramasser une fois deuxième, troisième, et puis à la quatrième vous allez dire, Mais non ça suffit, je ne le ramasse plus bon, ben, oui, parce que c'est quoi parce qu'il il vient faire l'expérience de ce que l'objet, il ne va pas le rencontrer comme euh, l'animal instinctuellement il va donc devoir faire un travail où il y aura une sorte de deuil de l'objet entièrement satisfaisant, donc qu'il devra faire mmh. Mais ça, c'est oui. un travail de deuil qui demande l'aide des parents, précisément. Mais est-ce qu'eux sont prêts à supporter Ils aident l'enfant en supportant sa haine. Ben oui, juste un mot, pardonnez-moi, puis après oui. je, je laisse. Mais effectivement, ce que vous évoquiez tout à l'heure, justement, l'importance à la fois de valoriser l'enfant, mais pas tout le temps, ça, ça me semble fondamental parce que c'est ce qu'on entend partout. Par exemple, on parle beaucoup d'estime de soi en ce moment et de oui. renforcer l'estime de soi des enfants. On ne on sait pas très bien de quoi il s'agit, enfin un peu d'une gymnastique. Et il y a, entre autres, valoriser tous ses efforts, valoriser tout ce qu'il fait. Mais je pense que ce que vous dites, et c'est vraiment ça qui me paraît très fondamental, c'est le, le pousser à la confrontation en n'aimant pas forcément ce qu'il fait ce qu'il réalise. Et puis, en se donnant l'adulte, le droit... Oui. De... Ça peut être un enseignant qui ah, n'a pas, pas d'office de devoir de dire à tout le monde, parce qu'il a écrit une page, que c'est magnifique ce qu'il a écrit. On peut lui dire aussi que non, euh, ce n'est pas encore tout à fait adéquat, ça ne convient pas, ou je ne sais pas quoi. Et ça, aujourd'hui, ça devient difficile. C'est effectivement une difficulté qui est à l'œuvre aujourd'hui, qu'on qu ressent de manière puissante. Et je crois que c'est là-dessus qu'il y a d'ailleurs des groupes de parole qui se font pour des parents. Et il y a plein de, de possibilités qui sont aussi venant aider à rendre ça. Mais l'idéologie générale de tout ça, il faut savoir si elle est d'aider davantage l'enfant à se confronter à la réalité, ou si elle est au contraire, lui laisser penser qu'il puisse éviter de se confronter à cette réalité. Ce n'est pas du tout la même position. Hein. Ce n'est pas du tout la même position. Dominique Palomec voudrait intervenir. Oui. Allez-y. Oui, bonsoir, merci beaucoup. J'ai une question, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Lebrun, donc je suis tout à fait d'accord surtout. Mais j'ai quand même une question, je voudrais savoir, puisqu'on parlait de politique, est-ce que, est -ce que cette. Comment dire Est-ce que ce. ce profil euh, s'applique à toutes les classes sociales, ce profil de, de parents et d'enfants, hein, euh, voilà. Oui, oui, il s'applique à toutes, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, je crois que toutes les classes sociales sont concernées, mais non, parce que paradoxalement, il peut y avoir une manière, enfin, c'est quelque chose qu'on entendait d'ailleurs souvent auparavant. Encore, moi, je suis encore. à, à l'âge où j'ai entendu autour de moi des, des gens qui avaient très peu de moyens socialement, mais qui veillaient justement à ce que leur enfant soit bien éduqué, c'est-à-dire ne fasse pas n'importe quoi. Donc, ça joue différemment selon les classes sociales, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est tout le monde de la même façon qui a à se confronter à ça, et ça ne va pas d'office dans le sens que nous pensons, c'est-à-dire celui que les classes sociales défavorisées vont être plus en difficulté que les autres. Ce n'est pas sûr du tout. Je crois aujourd'hui qu'on est en train de faire émerger une nouvelle différence qui est entre ceux, les enfants qui ont été éduqués par des parents qui ont tenu le coup, et ceux qui ont été tout à fait poreux à l'idéologie ambiante. Ça, ça va provoquer de grandes, une, une énorme différence. Et ça risque de nous poser des problèmes, justement, cela Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Si, si, si, si, si, si, merci beaucoup. Merci il y a encore plein de. Oui, Barré voudrait intervenir. Oui, merci. Je sens diffusément que vous avez tout à fait raison et en même temps, je ne voudrais pas qu'on pas qu qu'on passe dans un extrême. C'est-à-dire que je m'explique. Je suis enseignante spécialisée et valoriser un enfant et lui donner une estime de lui-même ne veut pas dire, ne pas être exigeant et ne pas lui dire là où il n'a pas réussi, où il n'a pas bien fait et ne pas lui dire les limites qu'il y a euh, en termes de respect d'autrui, etc. Enfin, voilà, des codes et des valeurs euh, euh, de tout homme vivant en société. Et je ne voudrais pas qu'on bascule d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que moi, je me rends parfaitement compte qu'un enfant qui est tout le temps euh, à qui on dit qu'il ne saura pas faire, qu'il est, qu est nul, qu il ne peut pas grandir non plus. Hein? Donc, euh, j'aimerais bien qu'on oui. fasse attention à ça. Et la deuxième chose, euh, j'aimerais vous, vous poser la question, vous parlez donc euh, de la question des, des, du genre. Euh, je crois qu'effectivement, j'entends je, bien ce que vous dites par rapport à la circulaire de rentrée de, de septembre, euh, par rapport au changement de prénom qu'un enfant déciderait euh, en tant que tel. Et en même temps, euh, alors, en quittant, euh, acceptant qu'à l'adolescence, il y ait ces questions-là et accompagner les jeunes dans un processus en disant qu'il faut garder du temps et, et ne pas rentrer trop vite dans des étiquettes ou dans des cases mais se laisser du temps pour se construire comme euh, avant de de excusez-moi avant de, de, de rentrer oui de, dans une étiquette ou de se dire euh, je, transgenre ou, ou autre euh, me semble important parce que on sait aussi que ces questions là, entraînent de très grandes souffrances pour ceux qui, dès le début, ne sont pas bien dans leur identité de genre. Oui, alors écoutez, ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec la première chose là, que vous dites sur le « il ne faut pas venir euh, les casser ». Enfin, bon, c'est évident quand même. Hein. Enfin, vous faites bien de le rappeler, je suis d'accord. Alors, pour la question d'identité du genre, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense parce que… Il y a depuis déjà une cinquantaine d'années maintenant qu'on ne dit plus spontanément que quelqu'un qui veut changer de sexe est délirant. Ce n'est plus comme ça que c'est repris, parce que la médecine a fait de telles offres que ça a changé des choses. Alors maintenant, penser que du coup, c'est quelque chose qui est effectivement représentatif de la douleur ou de la souffrance de l'enfant ou de l'adolescent, ce n'est pas sûr non plus. C'est à vérifier tout ça, tout ça est à échanger. Et c'est pour ça que votre proposition de travailler avec la personne en question pour en parler a tout son, toute son importance, évidemment. Mais ne croyons pas tout de suite, il ben, y a des souffrances y trop iatrogènes. Eh hein bon, bien, je crains que pour certains, en tout cas, cette affaire de transgenre en est une. C'est-à-dire que ça risque d'être une maladie causée par la médecine, comme on sait, bon. Euh, il faudrait, mais ça demanderait du temps. Ça, je peux pas, je vous réponds simplement pour dire que je serais très prudent et ça mériterait d'être travaillé davantage. Je ne peux pas répondre comme ça simplement, mais quand même, n'oublions pas que nous sommes là aussi dans une idéologie qui veut nous convaincre que c'est quelque chose qui est extrêmement, euh, euh, qui va entraîner une souffrance euh, inassumable. Bon, euh, un, un, il faut discuter de ça. Mais merci de votre réaction, madame, parce que je trouve que vous avez raison de, de ne pas. Euh, il ne s'agit pas venir maintenant de dire qu'il il faut. Euh, C'est comme la question de l'intime, là, que j'ai un peu oublié tout à l'heure. Je crois qu'il y a quelqu'un qui répond très justement, là, euh, que la, madame Lacour elle, répond que l'autonomie libérerait dans la fonction de parent. C'est-à-dire qu'on aurait, en respectant soi-disant l'intimité de l'enfant, on voudrait ne plus interférer avec eux d'une certaine façon, qu'ils se construisent tout seuls là aussi. Et c'est pour ça, peut-être bien, que l'intimité est tellement valorisée de l'enfant, alors que non, leur intimité va naître d'une confrontation avec la génération du dessus, confrontation respectueuse, confrontation qui permette à l'enfant de trouver sa voie et pas nécessairement de purement et simplement adhérer à ce que papa et maman, papa et maman veulent. Hein. On est bien d'accord. Vous savez, c'est embêtant parce que... Enfin, c'est comme ça, c'est l'enjeu ici. Hein. C'est une annonce pour essayer de, de pouvoir annoncer, amener certaines choses. Mais c'est chaque fois un problème hautement délicat qu'il faudrait aller déplier soigneusement et, et dans lequel, euh, et l'idéologie ambiante, et le modèle ancien, on est obligé de faire autre chose et d'aller plus loin que ça. Mais ce n'est pas si simple. Il y a quelqu'un qui demande là Oui, il y a Gilles Amado. Oui. Allez-y. Oui, mais je, je dois dire que je partage totalement le point de vue de, de M. Lebrun. Et ça pose un peu la question, on, on évoque le désarroi des parents, à juste titre. Est-ce que ça ne nous pousse pas à, à imaginer quelque chose pour l'accompagnement des parents qui aurait un caractère un peu plus solennel, je veux dire Comment, euh, on, évidemment, on ne peut pas forcer les parents à, à suivre des groupes et des réflexions euh, euh, avec des psychanalystes, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, l'école des parents existait, je ne sais pas ce qu'il ce qu en est aujourd'hui, mais est-ce qu'il ne faut pas, entre, pour contrecarrer cette idéologie euh, et, et le, le pouvoir politique sur ce plan-là, essayer de proposer quelque chose d'assez solennel euh, pour euh, les parents qui sont comme tous les parents, probablement confrontés à ces difficultés avec les enfants et à ce qui se passe avec l'idéologie ambiante. Mais oui, vous avez tout à fait raison, mais le problème, c'est que nous nous sommes laissés un peu, à mon avis, dépassés mmh. par les lobbies qui ont été, qui sont parvenus à, en Belgique, en tout cas, ça je peux l'affirmer, oui. parce que ce sont des lobbies qui sont parvenus à ce que le ministre de la Justice, en 2017 déjà... Mmh accepter tout à fait que les parents, que les enfants décident de leur genre. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais ces questions-là, c'est ça. Alors... Mais aujourd'hui, même l'école des parents, ou pas mal de parents, vont se retrouver avec l'intimidation dont j'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Donc, on devrait effectivement arriver à, et ça existe d'ailleurs, des groupes de parole où on essaie de tenir compte de toutes ces choses de manière plus plus intelligente j'ai envie de dire que, que simplement une application idéologique donc vous avez tout à fait raison mais le problème c'est que ce n'est pas ce qui est ce qui est à, à, au, comment, ce qui fait repère pour tout le monde ce n'est pas ça. Oui. Alors comment faire Ben voilà, il faut qu'on se remette au travail. Voilà, c'est l'utopie que je propose, ah, enfin, euh, oui. dispo, des dispositifs euh, politiques oui. solennels. Parce que ça, ça aide des parents qui, qui entre eux, euh, se donnent un coup de main pour dire « mais non, on a le droit de ne pas, pas être d'accord oui. avec ça, que c'est gentiment, aimablement ». Enfin bon, Ça ne veut pas dire qu'il faut prescrire la fessée, qu'il faut prescrire les coups, enfin, toutes les choses qu'on peut inventer et oui. qu'on dir, qu dira facilement que moi-même je prescris. Hein, on ne va pas se gêner hein, aujourd'hui pour vous faire endosser ça. Mmh. mais en même temps c'est pas du tout ça dont on parle euh, tout à l'heure madame Cohen l'a bien dit aussi que c'est pas du tout ça dont on parlait donc euh, euh, mais c'est fondamental aujourd'hui je crois qu'il faut qu'on qu le prenne sur nous mmh. mais que si c'est pas chacun ici présent pour autant qu'il adhère à ça, il peut avoir un autre avis mais qu'il le soutienne qu'il le soutienne face à d'autres qui parfois vont nous mettre en difficulté parce que la génération la plus jeune aujourd'hui est parfois difficile avec ça. Elle n'accepte pas beaucoup, que sais-je. Euh, mais si ce n'est pas nous qui le faisons, ce ne sera pas les autres qui vont le faire. Hein Bien sûr. Alors, euh, il faut se remettre au travail. Mmh. Pardonnez-moi d'un peu dire mmh. les choses bêtement, mais <rire> c'est un peu ça. ça On a Probablement que c'est un, de... un jeu, il y a quand même quelque chose du balancier, hein. On a été très, très content de nous libérer de toutes série de choses. Mais c'est une erreur que de rester dans la jouissance du libertaire. Bien sûr. Ça, ça ne va pas marcher. Non. Par contre, ça va produire toute une génération de citoyens, faussement citoyens, pour mes qu on qu'on y est d'ailleurs déjà, et qui ne seront ni capables d'échanger collectivement, n'est mmh. capable même de donner de la place juste à la collectivité dans leur propre tête. Mmh. Et ça, ce n'est pas simple. Et je crois qu'il est temps, pour moi, de se rendre compte que les 40 ans qu'on a derrière nous, c'est nous-mêmes, c'est ma génération à qui je peux en vouloir. Hein. Donc, ce n'est pas, pas aux jeunes, c'est à la mienne, à moi moins propre. On mmh. peut dire mais on n'a pas tenu compte de ça. On n'a pas tenu compte assez de ce qu'en se libérant du patriarcat, par exemple et qui a toute sa légitimité comme trajet, ça ne veut pas dire que le, la fonction paternelle, le principe paternel n'a plus d'intérêt. Pas du tout. Mais comment est-ce qu'on fait S'il n'y a plus une légitimité qui est donnée par la société pour fixer cette fonction, et bien ça devient très difficile pour le père de le faire. Alors, il y a encore des tas de... Oui oui, il y a une autre une question. Moi, je ne sais pas si tu veux répondre à la dernière question, parce qu'on va peut-être après arrêter. Le danger du surmaternel. Mais oui, le danger du surmaternel, c'est que précisément, euh, comment dire ça, c'est que le fait de croire qu'en donnant de l'amour sans condition, hier, qui était de type maternel, pour aller très vite, je m'en excuse, euh, eh bien, s'il n'y a plus que celui-là qui est en jeu, euh, la difficulté, c'est que du coup, euh, le, la dimension de la limite et de la négativité, tout ça n'apparaîtra plus, ne sera plus rendu présente à l'enfant. Or, il en a besoin pour se construire. Il en a besoin. Euh, alors, la notion de surmaternel qui serait en danger, c'est simplement parce que euh, du coup, ça deviendrait quelque chose qui ne serait plus… Euh, on va avoir d'autant plus difficile à quitter la mère. Or, ça, c'est une chose banale que toutes les mères du monde savent, dès qu'elles mettent un enfant au monde, elles font un travail en général d'abnégation par rapport à ce que cet enfant ne va pas les satisfaire entièrement. Ça fait partie de leur boulot. Toutes les mamans du monde font ça. Et nous savons très très bien que euh, le surmaternel, c'est quand on peut continuer à penser que la relation mère-enfant doit prévaloir. Pas du tout. L'enfant, pour aller retrouver dans une vie social plus tard, il faut qu'il quitte la mer et il faut qu'il ait l'appui de quelqu'un en général pour lui donner ce tout petit coup de pouce qui lui permet de ne pas se sentir dans la culpabilité, dans l'illégitimité, dans tout ce que vous voulez, s'il fait le travail de s'éloigner de la mer. Vous observez ça très simplement. Vous observez un enfant parfois, petit, qui quand il quitte la pièce où il voit qu'il est vu par la mer, <rire> revient en arrière et veut rester dans cette pièce-là. Eh bien, il faut parfois le petit coup de pouce de quelqu'un qui lui dit « Non, non, tu peux y aller. Pardonnez -moi. Bon, eh bien, » Pardonnez-moi. Peut-être une dernière intervention d'Elisabeth de Franceschi et après on se dira hors Allez-y. Oui, <rire> Allez oui j'appartiens à une génération où on élevait les enfants à la manière doltoïenne. Oui. Et... Je, pense, je me suis en train de me demander en fait, si le, le désir de l'enfant pouvait fonctionner comme instance médiatrice ben oui. entre l'enfant et la société ou entre l'enfant et le parent ou les parents. Oui, vous ne croyez pas possible Il me semblait que, que c'était possible, mais oui, je n'étais sûr. pas sûre de ça. En fait. Oui, bien sûr. Je crois que le désir de l'enfant, c'est un… Enfin, il faut lui faire confiance aussi, à cet enfant. Il, il va désirer, mais il ne faut pas… À quoi ça sert de lui masquer que désirer ne veut pas dire jouir Que désirer suppose qu'il y ait du manque. Ce n'est pas la même chose que de jouir dans l'addiction. Ce sont des choses toutes simples, mais que tout enfant du monde devrait être aidé à en prendre à la mesure. Et là, je crois que du coup, son désir à lui, il fait médiation en effet. Il peut faire tout à fait son trajet euh, à partir de ce qu'il doit à une génération d'avant et à partir de la singularité puissante qu'il a en lui pour faire advenir ce qui lui est propre. Vous misez sur son désir, un enfant. Oui, il me semblait surtout que la notion de désir portait à discussion ça dépend ce que vous entendez par discussion, oui. Discussion, c'est le, le dialogue entre l'enfant et le parent ou ah l'enfant Oui, oui, oui. il ne faut pas confondre l'envie et le désir. Il y a toute une série de termes de la langue française qui sont pas oui. mal mis hein, pour pouvoir s'en servir. L'envie et le désir, ce n'est pas la même chose. Hein. Pas du tout. Hein, justement. Oui, mais aujourd'hui, euh, on, on y serait tout, tout proche, parfois, de le penser ou de le laisser croire. Pour certains, en tout cas. Bon, euh, bon mais, mais, on est un peu au bout de notre timing. Oui, voilà, parce qu'il y a sur le chat, il y a des choses qui se disent aussi, mais bon, euh, euh, voilà. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Jean-Pierre, pour tous je ces développements. Je termine simplement en vous disant, c'est un peu tout à fait idiot, mais si vous, si vous le trouvez intéressant, faites-le lire à des gens qui, n, qui ne, ne sont pas du tout au courant des questions que nous nous posons comme si. Parce que c'est ça, il, faudrait, il faut des questions qu'on doit partager, absolument. C'est un peu publicité, je hein, m'excuse. Hein. <rire> oui, oui, mais c'est vrai. <rire> bon, mais merci à tous. Merci à toi, Jean-Pierre. Et puis... Euh... Merci ah. à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, à très bientôt. <rire> Au, revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.